Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Maxime Verrier. Merci de passer euh, ce week-end avec nous sur euh, France Bleu Paris jusqu'à midi et demi. Le week-end est à vous avec euh, Salia Adj Gilani. Je l'ai bien dit. Oui, bravo, vous avez réussi. Vous super. êtes euh, guide <rire> pour le petit futé Oui, en fait, je suis auteur euh, de, des guides Paris. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et euh, jusqu'à 10h, vous allez nous proposer des idées de sortie. On va commencer avec le théâtre du châtelet qui a rouvert ses portes, vous allez évidemment nous en dire plus. La fondation Giacometti, je l'ai bien dit aussi. Oui, tout à fait. <rire> J'essaie de me mettre à l'italien. Et euh, également vous allez nous parler d'un studio photo qui permet de faire des photos comme si on était au 19e siècle. Exactement. Et ça vous est venu d'où cette idée là Parce que je suis curieuse et donc on explore Paris, on, on trouve tous les bons plans pour, euh, pour plaire à nos lecteurs et, et ça c'est vraiment original, vous allez voir. France Bleu. Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous. Avec euh, toujours Salia Hadj, Gilani, auteur pour euh, Le Petit Futé, avec à présent sur France Bleu Paris, un studio photo qui permet de faire des photos comme si on était dans le Paris du 19e. Oui, Dans absolument. le 18e arrondissement en plus. Exactement. Dans le 18e arrondissement, euh, 5 euh, villas à Galma. En fait, ça s'appelle la cage aux fauves. Ce sont deux filles qui sont passionnées de photos, qui collectionnent des appareils photos anciens, qui, qui ont eu l'idée de faire ça. En fait, c'est donc euh, des photos selon un ancien procédé photographique du 19e siècle qui s'appelle le collodion humide. C'est vraiment le terme technique comme qu ça. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un produit qu'on va mettre euh, sur un, une plaque de verre et qui va faire ressortir <rire> la photo. C'est vraiment tout un processus chimique. Je vous promets avoir c'est vraiment une expérience et, et, et surtout de poser pour pour ces photos c'est assez dingue parce qu'en fait la pose c'est pas comme maintenant deux secondes on fait son selfie non non c'est 12 secondes donc ça donne des photos assez mystiques et puis en plus l'appareil c'est vraiment un appareil ancien imposant elles sont en tenue d'époque c'est vraiment toute une expérience et au final ben moi je l'ai fait bah ben, en fait c'était un, un portrait tout simplement elles ont pris une photo portrait en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a des espèces de nuances noir et blanc qui vont apparaître sur sur la photo qui font que ça, ça fait comme si c'était des petits effluves, Je ne sais pas comment vous décrire ça. Merci beaucoup, Salia Hadj, Gilani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur pour Le Petit Futé. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci, ben vous aussi. Hein. <rire> Et évidemment, ce passage du Week-end à écouté dès maintenant sur paris.fr. <mères>